Salut à tous et à tous et Seven Nix et bienvenue dans le Quad Dragon Ball. Aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Xiaoyef comme toujours. Ouais, ouais comme toujours quand il en a pas marre de moi. J'en ai marre de lui mais bon je vais le pars avec. Tranquille. Hein. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite euh, une petite vidéo réaction de l'épisode 130 qui est sorti ce dimanche 17 mars. Donc c'est parti. Je vois que beaucoup, il est au-dessus de lui là. Ah oui parce qu'il a déjà mis la terre. Plein nu avec sa coupe de Saiyan. Ok. Allez, là. là il lui a R. Okay. Magnifique. Là, ça s'attaque tout dans là. T'as vu on peut voir une petite trace de sang là ouais, Mais c'est rare dans DBS hein. Ah gros, tu sens dans DBS là c'est chaud hein. Non ça m'a tué quand il lui dit ne sois pas arrogant parce que t'as eu un petit peu up Ouais. Est-ce ça un peu tu duré T'as eu lieu, là dans la suite du, la, la suite du truc pour voir. PdV. Ah non, non, non. c'est trop stylé gros, il tape des esquivants. Hein. Un petit Genki Dama. Ouais, en balle, en balle. Cette technique là, elle m'a fait penser un peu à celle de Vegeto. Laquelle Non, un pas Ah celle oui, qui oui vient de ouais, là, ok là, ouais c'est Ouais en balle. Par contre j'ai pas capté des petites flammes derrière, c'est stylé mais.. Les flammes bleues là Yep. Moi, oh, ça va j'aime bien. Hein. Ouais c'est stylé, ça fait un petit style. Genre tu sens, genre c'est un combat de ouf et tout. Moi, là, je pensais que vous, oui. tu vois, il avait les bras croisés comme VGT. Oh putain de ça. Même moi, tu sais que même moi au début, je croyais il avait les bras croisés comme ça Je me suis fait, wesh, ouais, quel enculé. On l'a beaucoup il dans es un T'es malaisé, mais gros, les esquives, là sont beaucoup trop classe, c'est abusé. Boum, boum, boum, boum, boum. Jiren qui nous fait des petites justices flash. Ah non, mais Jiren, mon gars, là, il a le seum. Mais fois mieux regarde, regarde. Mm -hmm. Hey, ah, non, Jiren, il est perdu. Quand tu vois, Jiren, arrête de faire du coup à corps et faire que des trucs à distance, c'est qu'il est du père. Bah il cherche un peu comment l'ouvrir la garde Ah comme besoin de des toi Ah c'est là c'est trop... Bam là il met une patate, tu sens là il est Et là Goku bah, ça ça veut dire Au revoir mec C'est pas le niveau Salam alaikum Et quand tu regardes bien Goku il fait pas beaucoup de déplacements. il bouge pas vraiment Bah il fait pas mal Tiens de la lueur bah tu sais que là, la lueur dans ses yeux, moi j'ai cru que c'était la lueur qu'il avait genre quand c'était presque la fin de son Ultra Instinct. Ah attends on on est à 6 minutes d'épisode, Oh, on a eu le gang des crânes chauds là. c'est le L'autre qui commence à parler la victoire de notre universette. Faut que la haine à parler tout le temps vite là, trop vite. Nous, tu sens qu'il est fatigué, on dirait qu'il ressort d'une petite soirée, avec une petite go. Oh, mais il s'en pas les couilles, n'empêche. C'est abusé. Regarde, ça c'est beau, par contre. Ça c'est beau là. On va voir le flashback là sur ses parents. C'est beau de quoi C'est beau, frère. Ça, il était une salope toute sa vie. Mais non, il est en train de repenser à ces moments. Il dit Il veut plus vivre ça. Hey, c'est trop beau, wesh. Là, tu vois que Jiren, tu vois, n'empêche, il a, il a un minimum de fond quand même. Ouais, tu es en train de te rendre compte. En oh, plus, okay, regarde, regarde. Non, là, c'est beaucoup trop classique. C'est nerveux c'est tu sais, à ce moment-là, j'avais des frissons. Ça tremble et tout. Et l'attaque torse nu Mais gâté nos torse nu. Ouais, c'est ce qu'il aimait. J'ai pas aimé l'aura qu'ils l'ont en fait. On dirait qu'il avait l'ultra instant, mais... mais. Alors, ça ressemblait vite fait, mais genre, oh, après, heureusement, ils ont pas fait cette erreur, quoi. Là, ouais, tu vois, Jerry tu, tu, tu sens, il sait qu'il a eu un power up il commence à avancer fièrement, là. <rire> il t'avait un petit. Il, on traite comme un porc. Hein. C'est un top model, ça. Non, tu vois, c'est cette aura-là qu'il aime pas trop, ils auraient dû faire un truc différent. Ouais, je vois, je vois ce que tu veux dire. Il a, il a les yeux rouges, on dirait il est foncé. Il a pris des trucs, on sait pas. Il est, il est stupéfiant tu penses. Ah gros Regarde ah, exactement, voilà, c'est bien Vegetarza est trucs utile. Se faire dominer par Kakaroto il a sans doute râper son traumatisme. Là tu te rends compte que Jiren il est vraiment énervé parce qu'à une main il arrive à counter le Kamehameha mais à deux goku c'est quand même que.. Si Jiren il est pas en bonne humeur. Et il est pas de bonne humeur. Mais tout à il a pas mangé ses céréales au petit déjeuner. Enfin, ou alors on lui a mis le lait avant les céréales, mais on sait pas trop. Ouais hey, voilà Cette phrase, il a trop dit ce bâtard, je crois que c'est. Là, elle hein. est C'est pire que Kolifa avec sa ONESON, là. Mon frère. Mais lui, c'est stylé, ce tu vois. Tiens, ce petit post-bad là. De On peut lui faire une photo sur Instagram, là, direct. Ah bon. J'ai dit au Kayoshin, vas-y, prends une photo, prends une photo. Alors. Le virus, il est en transe, là. Bah, normal. Hein. A un petit coup de Ah, il s'en est servi pour euh, comme bouclier de son truc, là, cette fois-ci. Ouais. J'avais pas trop réagi la première fois. A chaque fois qu'il y en a un qui dit ouais, on, a, on va gagner. C'est pas power, ouais. ça je dirais. Donc les gars, préparez-vous pour Gohan quand on, va, quand on va le voir se taper et qu'il y a quelqu'un qui va dire on va gagner. Putain, Gian, est-ce que Goku il l'entend là Bah, je me posais la question, j'ai fais est-ce qu'il l'entend ou pas Putain, Jaren, il va être choqué. Ouais, ah, il est choqué, ma gueule. Depuis tout à l'heure, en fait, il fait que se faire niquer, Goku, mais il se relève. en il il aime ça. Ouais, ah, c'est pour qu'il a pas, le Jaren, il comprend pas hein. Tu ne devrais plus avoir d'endurance. Okay. Bah, il avait plus d'endurance, mais bon, lato et tu vois. Il est ouais, frère. Il a plus d'endurance depuis le début du truc. Mais. Comment peux-tu encore tenir debout après avoir été battu si souvent Frère, il aime ça, il aime ça, laisse-le. Pour les autres confiance en moi. Enfin, J'ai bien aimé, tu vois, ça monte quand même, ça raconte quelque chose. La confiance en soi. Euh... Hashtag c'est il est toujours là, du coup. Euh... Allez, bah, petit power up, comme je l'avais dit. Voilà, ouais, elle a augmenté, mais ça va rien de ça. C'est juste qu'il est moins, il est moi, plus vite, c'est tout. Pas bah, totalement un power la force de la confiance, ma gueule. Enfin, Est-ce que toi, tu me fais confiance Non. C'est pour ça que t'es pas fort. Tu vois Il euh, y a une différence entre dire que tu vas arriver dans 5 minutes et que t'arrives dans une heure. C'est pas la ça, question. C'est pas la question. Ça, c'était beau, beau. En plus, tu vois Goku et jeunes en bas se battre là. Non ça, c'était tout. Vraiment, j'ai kiffé ce, ce flashback. Ouais, moi aussi, j'ai bien kiffé. Par contre, Freezer, je vois pas trop pourquoi ils l'ont mis dedans. Parce que ah Freezer, c'est pas, pas un ami. Ils comprennent pas la topo, en fait. Topo, il est en train de se à haut de merde. T es mal les esquives, es mal, les esquives, es mal, les esquives. Non, c'est juste trop beau. C'est, eh, j'adore, j'adorerais tellement le voir, euh, bah, contre d'autres ennemis, là, parce que c'est tellement classe. Je crois que en fait, il a jamais eu d'amis, c'est pour ça il est triste. Bah oui, mais ils lui ont pas fait confiance, ils l'ont encore il donné, Il pour... a pas une vie facile? Il a pas de cheveux, c'est pour ça. C'est parce qu'il a pas de cheveux qu'il a pas eu d'amis? Oh, gros, non, vraiment, j'ai trop kiffé, c'est abusé. Eh, tu vois, ça, c'est, ça, c'est le pire des enfoirés, ça. Et là, c'était beau de voir ouais. ça. Franchement, j'ai cru qu'il attaquait une machine au début. Ah, gros. Goku, qui débat. Dit, ouais. Là je dis putain Goku là il va tuer Dyren, là ça va être dingue. Ah, à la Goku il va être énervé. Ouais, là, il était pas content. C'est beau la vois Goku ironique tout ce qu'on dit sur lui. Je suis pas un héros moi. Je suis un enculé juste qui aime se faire du. Beaucoup trop classe. C est pas, as Magnifique. Là, là, là, là. là c'est Shida là qui a fait l'animation. Tu reconnais directement. Là, là, là, là, là. Il skive, il vole dessus, il fait des drifts, il faisait du surf, ce bâtard. Il attaque, ça s'enchaîne, ça perd pas le fil. Non, c'est trop, c'est trop. Ah, c'est Kakaroto, pas pour nous Ah, il yeux. Yeux rouges, hein pour ceux qui regardaient la vidéo. Eh bah, Goku, il a les yeux bleus, ça veut dire quoi, ça <rire> C'est le Vishuza, c'est le sixième chakra. Il est bleu. Bah, enfin, bref. Ouais. Kamehameha Là, tu vois le dos énorme et sec de Jiren. Ah, gros, il va à la salle. hein avec Inshape, il... il est en train de se prendre un truc. Train... Il l'a éclaté. C'est abusé. Il y a beaucoup d'explosions dans depuis le début du film. Oui j'avais jamais remarqué il a pas de téton euh... rien. Je crois... ah Ah, oui. Il a pas de téton sur son bec. Alors pourquoi tu ne finis pas J'ai là il a pris trop de temps. j'avais pas perdu mon temps avant. Hein. Il a pas de téton. Oui bah c'est bon j'ai quitté par contre Birus qui dit Dépêche toi fils de schlag là T'attends là t'attends le déluge je... tu sais que... Attends attends tu me crois là Attends regarde bien Tu sais que j'ai cru qu'il allait lui redonner de l'énergie là en fait <rire> <rire> T'as t'imagines T'imagines il aurait fait ça c'est <rire> ton ouais, cul ouais. Mais tu sais que j'ai cru parce que ça m'a fait trop penser à ce qu'il a fait à Freezer Moi ouais, je pensais que là ça allait être ouais, Freezer tu vois, genre, On allait voir la jambe de Freezer arriver il allait niquer le dos de euh... Tu vois là à ce moment là j'ai cru c'était Freezer ou oh, peut-être Jiren Qui avait donné un coup euh, chelou non, parce que tu vois que Jiren... Bah ouais, après tu vois que Jiren est choqué, mais moi j'ai fait putain, c'est Jiren. Putain, oh, c'est Freezer. c'est J'ai fait putain, c'est Freezer l'enculé et tout. Non, moi j'm... au début je me suis dit, c'est quoi cette merde juste Tu juste Dashin sorti Ça aurait Khan <rire> été... Ouais, non, tu sais quoi Moi j'ai cru que c'était lui, genre il l'avait stoppé parce qu'il devenait trop fort. Mais là, moi ce que j'aurais bien aimé c'est qu'il détaille plus le pourquoi, genre... Ça lui fait aussi mal, tu vois, bah, tu vois, tu vois tu dit y en a eu un petit une petite truc sur Dashing Khan et qu'il explique un petit peu. Ozino ou tu vois. C'est un culé vermousse là. Tu veux perdre, vas-y, j'ai le... Et là tu vois que Jiren il hésite parce qu'il sait que c'est pas fair-play et que ouais genre c'est pas c'est pas juste c'est pas la justice. Il y a que tu pas grande... Par contre je te dis mais ils ont intérêt à nous dire le vœu de Jiren dans le prochain épisode. On le saura forcément je vers le moment où il sera sorti ou un truc comme ça. Il y a intérêt il y a intérêt qu'on nous, nous dise. J'ai bien aimé quand même les paroles de Jiren. Guerrier Sangoku Je ça prouve qu'il est il était pas fini. Et ouais. Il cache encore un un petit truc, dirait non c'est pas. Euh, bonne question. salamada Et là, c'est là où on croit que tout est fini, mais, mais il y a des revenants. Regardez, qui voilà. va là Qui va là Attention, il tombe là, là, il tombe. Et on ne les avait pas vus arriver. Hein oh Qu'est-ce qui qu qu se passe Oh, il est tenu, oh il était en train de faire une chie. Ça m'a glissé. Et lui Oh, c'est 17. <rire> Là, c'est trop... Eh, J'ai éclaté de rire, putain. J'ai fait un pareil. Vas-y, lui, Vas il s'est explosé, <rire> frère, avec son bras qui a plus d'affaires. <rire> tu crois que tu pensais qu'il est tenu ou quoi, c'est il... il devrait plus rien avoir, même. D'où il y a encore Il va tranquille, lui, il est trop bien. Freezer, tu vois, je peux comprendre, mais lui... Ah, c'est trop, c'est trop. Après une rude bataille qui lui a fait surpasser ses limites, Goku a payé un lourd prix. Il a payé ce qu'a parié C17, hein. Il reste peu de temps. Tu vois, et tu vois, il, il, tu vois en fait, même le narrateur, il sait plus à y a combien de temps dans le tournoi, en fait. Ah, frère, hein, il reste 10 secondes, là.